Chien. 72 <rire> j'en étais pas loin putain de merde je Le me les one shot ouais ça ouais super Un ah, trop des chiens ouais. Il a craqué le développeur vraiment Mec, on est à la 18, il y en a 72, mais qu'on est à la 40, il y en a 500 des chiens On est à 200 ouais. C'est <coughs> Voilà. Oh pompe tombe du torché. <rire> C'est ça. Oh. Attends, tu peux vraiment, on ouais. ouais. je vais faire un rond-scroll des nuits. Je vais chercher cherche, je passe quoi Je vais laisser le chien, je peux plus laisser le chien, je peux plus laisser le chien, ça, je peux plus le chien, et tu m'attends pas. Je passe quoi, excusez-moi, au pied. Et après, je prends ah. le truc qui reste euh, pour avoir 6 atouts l'autre. Bah là, là j'en fait ai un... 7. Ah oui, je vais oui, de la faire. Vas-y, bah c'est bon, bah, tu vas aller prendre les atouts Non. Ah, ok, ouais. il est beau le chien. Ah bien. Oh. Ça. Ah, bon ah j'aurais j'attends. C'est plutôt pas mal. Oh là, il singes singe. T'as vu? Pas de bonne singe. Enculé. Mais oh j'ai du 4 balles il était choqué dessus en PLS sur le plafond J'ai du 4 balles mais qui était pas bien machin Par contre euh. ça va être la merde si j'ai que le pont et le software Limite on a moins de zombies que tiens Bientôt En fait ça met comme une baffe quand tu te mets un coup de mondeur ça fait comme une baffe Une Comme une baffe Après je vais Murel Scooter et je suis bon ça me fait chier de gâcher des balles sur les, les bords Qu'est-ce que tu les couilles t'as la soutien et la mine Ouais ça, je sais pas tu peux peut-être avoir trois armes Y'a trois armes Ouais y'a trois armes Ouais je vais faire ça ouais. Mais après tu vas pas t'emmêler les pinceaux dans les armes Non la police ouais. Ouais. et les niveaux qu'on passe là je les aurais gagné à la fin de la partie ouais, ouais des biber regarde son bureau qui pète ouais, un la maison on va le laisser péter en plan maintenant bah il le en classique. reste deux gros. Ah oh, j'aurais peut-être pas dû ça vas-y casse-toi casse-toi on va essayer que t'en prennes un et que j'en prenne un voilà attends je vais essayer de faire chercher... taper, moi je vais le faire casser mon armure il y a tout pour avoir les trucs là hein. en plus c'est que tu as non de machin ouais on dit bien enculé double coup il est où il est là où il y a rien normalement rien normalement ouais ok Ah, je suis vraiment bien. Là. Sauf que j'ai plus de poids. Au pire, tourne un peu, gros. Tu tournes un peu, tu prends le souffleur dans la main. Ouais, c'est pour me faire arracher. Ah, ah mais c'est ouais, bon. T'inquiète, bon, je suis bien là. T'as quand tu appuies sur le pad, ça. te il prend. Je fais vraiment, le pour le. De je sais pas comment j'ai fait. Oh, très m'a <rire> monsieur. J'ai juste envie que le boss y vienne. Voilà, il Richard Ice God, ça s'appelle. Attends, je vais à 500. Il, il est bien, ah, okay. hein oh il est bien. Quoi Hein De quoi Oh Il est quoi pas mort, il est pas mort. Bah, quoi ben, je sais pas, je l'ai pas touché. Oui. Ah, mais y'en a deuxième. Non, y'en a qu'un. Non, y'en a deuxième. Oui. Oh, je comprends rien. Hein. Mec. Mais oui, non, mais pourquoi j'ai leur fais ça Je t'ai ranimé. Oui. Tu t'es fait soulever. Ouais, je me suis fait niquer. Y'en avait qu'un, ai... hein, tu l'as mal tué. Mais marrant. non, je l'ai tué, il a fait de la fumée et après il a eu la deuxième. ouais.